Tous les sept ans, l'Union européenne adapte sa politique de cohésion pour réduire les écarts de richesse entre les régions de l'Union européenne et pour répondre aux enjeux des territoires. Pour la période 2021 à 2027, cinq objectifs sont fixés. Une Europe plus intelligente grâce à l'innovation et la transformation économique des PME. Plus verte à zéro émission de carbone. Plus connectée par la mobilité et les communications numériques social qui favorise les emplois de qualité, l'éducation, l'inclusion et l'égalité d'accès aux soins. Plus proche des citoyens pour un développement local durable. La politique de cohésion est financée par les fonds européens FEDER et FSE+, à hauteur de 392 milliards pour l'ensemble de l'Union européenne. 18 milliards pour la France dont la gestion est confiée aux régions avec 638 millions d'euros pour la Guadeloupe. L'Europe s'engage en Guadeloupe pour financer vos projets. Entreprises, associations, collectivités, établissements publics Ces financements, ce sont les vôtres. 180 millions pour la recherche, l'innovation, la compétitivité des entreprises et la transition numérique. 248 millions d'euros pour la transition énergétique et écologique. 54 millions d'euros pour la mobilité. 89 millions d'euros pour la formation et création d'emplois. 38 millions d'euros pour le développement des territoires. Vous avez un projet Cap sur 2027 avec l'Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.europe-guadeloupe.fr. L'Europe, c'est nous aussi